Salut les chevelus Bienvenue dans l'édition 2014 du Metal vs Tournament. Alors le MVT c'est quoi Le MVT, c'est 5 musiciens qui se connaissent pas comme dans un studio pendant 2 jours. Le but, c'est de faire les meilleurs morceaux métal possible. Allez, c'est le moment de les accueillir C'est parti Salut les gars, ça roulotte yeah. ouais. Vous avez l'air d'avoir ouais. bien dormi. Ouais. Hein Tout vous avez eu le temps de faire connaissance un peu, tous les cinq. Malheureusement. Ouais. Ça sent un peu le cul maintenant. Ouais. Malheureusement, bon ça sent un peu le cul, ça sent un peu on le cul, malheureusement. Ça sent les mecs antipathiques les uns vers les autres. Ouais. Ouais. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette tension comme ça. Sexuelle même je dirais, sexuelle presque. Alors entre certains, entre, entre certains sûrement. Ouais. Là je le sens bise, il y a rapprochement, il y a rapprochement. On aura le temps de voir comment ça va se développer. Euh, vous avez vous avez un peu les styles des styles différents au niveau de l'Asie comment ça se passe vous en avez parlé un petit peu vos influences tout ça entre vous yes. vous avez réussi à trouver une sorte de terrain d'entente ou pas oh. voilà <rire> et ben ben c'est ça bon c'est est, ça c'est bon. ça, ça, ça qu'on bon. aime c'est ça qu'on aime j'ai envie de dire let's go on y va dispersion yeah Tu faisais les notes à ça moi j'entendais un truc qui pouvait être sympa, qui faisait Et du coup en fait ça se décale et puis ça fait pas En plus sur ce rifflo en fait si je passe en deux temps en fait ça va rajouter un peu de punch, en fait. Voilà rigueur, on peut le laisser durer. Le problème c'est que s'il tombe trop souvent, ça va faire trop Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Encore je veux bien l'internet avec. Tu le balances une première fois, tu laisses couler, tu le rebalances une deuxième fois et tu laisses recouler une mesure le dispatch, voilà, parce que là si tu les enchaînes tout le temps, tout le temps ça va être soit les mêmes accroches, On le faire tourner puis essayer de le placer, voir quand c'est qu'on sent les bon moment en fait. Hein. Mm -hmm. qu on... Qu On voit en fait si ça doit venir régulièrement ou moins régulièrement. Quoi. Comme vous voulez. Excusez-moi de vous couper les gars, mais je pense que peut-être avant, de, avant de, de vous prendre la tête sur, sur les, les arrangements tu sais, ou divers, je pense mm -hmm. qu'il faut peut-être essayer de, de commencer une, une, une ébauche, tu vois ce que je veux dire, de riff ou d'intro, de... et après ouais, peut-être faire plus attention en chaîne, en fait, aux, aux petits détails, aux petits bon bah là ouais, peut-être qu peut qu que... Riffs, voilà, je différents. pense qu'il faut peut-être... il enfin, ne faut, faut pas prendre le, le, le, le, le train à l'envers quoi. Ouais. Parce que si dès le départ... Ouais. Il commencer par un, un chant euh, plutôt euh, chant, euh, vraiment un chant pur, pas, euh, pas spécialement saturé, parce qu'en plus j'aurais commencé par un scream, mais du coup euh, les gens ne s'attendraient pas, parce euh, que j'aime bien jouer la, la surprise. Je trouve qu'il est plus pratique, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, que ce soit le chant qui s'adapte à la musique, que le contraire, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Euh... Mm -hmm. Chacun dit, ah bah si tu fais ça, peut-être que je vais faire ça. Non, mieux vaut que la musique soit passée et moi je m'adapte tout seul dessus et je dérègle rien. Comme ça, ça permettrait d'avancer un peu plus vite. Je m'appelle Radji Je suis un peu un électron libre à ce niveau-là, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas beaucoup de musiciens qui m'ont supporté jusqu'ici. <rire> euh, je va et vient entre les styles. Euh... Je prends ce qu'on me propose, j'essaie. On bien le, le, le principe de rencontrer déjà de, de nouvelles personnes, de partager encore ce qui est déjà à l'origine du pourquoi je fais de la musique. C'est donc de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de partager de nouvelles choses, de s'amuser et de prendre du plaisir et de faire quelque chose de créatif. Pour moi, la création est le plus important avec, et surtout quand ça se partage. Je trouve que c'est quelque chose de très important pour moi. En gros, c'était en fais ton Ré, après tu es sur un sur, sur un je suis en, en, en mi je ouais. un fa oh, attends. et tu ça celle un seul ça est ça que ça collera ça ça ça long. juste ça descendre, il est trop long. Enfin. Ouais. ça ça ça tu terre atteint sur les deux, toi. Ok. On, tape, on, tape. Okay. on, on peut essayer on T'es en D-drop ouais. et t'es pas en D-drop en fait. Ouais. Et ça t'embête de te mettre en D-drop C'est pas dans tes habitudes, t'as pas un jeu de D-drop en fait Pas, bah j'en ai une ou deux, trois mais bon... Euh... D'accord, parce qu'en fait honnêtement il y a un gros déséquilibre entre oh. les deux ouais. guitares et toi tu reprends un tac à tac à tac, tac qui est joué logiquement en ré d'une octave en dessous, ouais. tu vois. Donc en fait ce qui se passe c'est que vu de l'extérieur tu prends un espèce de riff qui est censé sonner lourd et il sonne, il sonne super léger en fait, tu vois ouais. ce que je veux dire et du coup, ça fait un décalage. Donc, je... enfin, Soit tu te mets comme, comme son accordage et tu reprends ce riff-là, mm -hmm. soit tu te fais autre chose. chose. En D, c'est pour envoyer du pâté. Ouais. C'est qui va envoyer qu du début En D, lui, il va fait. être dans la merde quoi. Ce qu on être, avait euh... vu ensemble au début, on s'était dit, voilà, euh, l'avantage d'avoir un D et un E <rire> Ouais. C'est que justement il y a une palette sonore qui est quand même beaucoup plus large. Ouais, on, mais... remplit, on remplit vraiment le côté grave, le côté aigu. Euh... Après, non, bah, que tu, sois, que plus que plus que plus tu plus sois en D, tu, tu peux, tu l'as, le, le, le, le reste de la palette, tu, tu l'as, tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais. Et toi, tu as toujours joué, as alors, toujours on... joué en D-drop. Écoute, euh, ça dépend en fait, tu joue pas mal en Mi aussi. Alors, ouais. est-ce que, est que, est que, est que ça vaudrait le coup d'essayer de toi peut-être te mettre à ce niveau-là Je ne sais pas. Écoute, oui, moi je peux tenter, il n'y a pas de souci. Drop D, drop C, drop Mi. Mais j'y connais rien, moi je comprends rien. Comment ça marche, Yannick Alors Fred, c'est très simple. Une guitare, c'est quoi C'est six cordes. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi à nouveau. Le D-drop, c'est quoi On va désaccorder sa première corde en Ré. Un ton en dessous. Et voilà, c'est un accordage beaucoup plus lourd dans son friands les néo néo-métalleux. Voilà Là où un accord mineur se fera ainsi, en D-drop, la position passera ainsi. David étant accordé en Ré, il est plus grave que Armand. Donc Armand ne peut pas le suivre. Donc soit il s'accorde en Ré, soit David s'accorde en Mi. Chiant, tu penses, alors, ouais. Vous avez une, me une mesure par, par accord en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça en fait D'accord, puisqu'il qu'il y a un troisième accord qui vient, qui vient se mettre là à chaque fois en fait. Armand, toi oui. tu mets un troisième accord à la fin de la, de la, de la deuxième mesure et euh, Ouais, ouais, non, et ça, ça, il y a, il y a, il y a un conflit un comme on dit, tu vois. Il y a trois accords, tu si m'en as montré trois. Ah bah il y, a, non, il y en a deux, vous m'avez bah, dit il deux, deux. Il y en a un troisième, il y a juste une descente et après tu remontes donc en fait, c'est quoi C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et sur le 3, 4, il y a changement d'accord, c'est ça Ok. The Time of Tarot, j'ai entendu tout à l'heure deux secondes bosse un peu des lignes de chant. Pour moi, sur ce que vous faites là, il n'y a pas une place pour le chant pour l'instant. Ce qui veut dire que. Sur le dun, dun, bon, à la Alors oui, mais ce que et je veux ça, dire, c'est que pour tu moi, vas. Un prompt, ça, en fait. Alors, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que là, par rapport à ce couplé, que vous allez rencontrer hein. comme comme partie, essayez de vous demander ce que ça va être, si c'est votre riff d'intro, ce qui va être votre frein et tout. Parce que pour l'instant, au niveau d'un couplet, en tout cas, au niveau de la place, pas. pour poser un chant, il n'y en a il pas. pas. Donc il y a, y, a, y a de quoi poser une ligne un peu. Sur un, ça pourrait être un rephrase La seule chose, c'est de voir déjà s'ils si, si ont déjà commencé à avoir une base, et si surtout cette base fonctionne. Tu vois, ne serait-ce que déjà ça. On ne peut pas, nous, euh, leur, avis, verrez... leur apporter un mode de fonctionnement. Voilà. Il faut qu'ils arrivent, eux, à trouver leur propre mode de fonctionnement. Sinon, de toute façon, qui passera deux jours, trois jours, quatre jours, ça ne marchera pas, de toute façon. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver ça eux-mêmes. Nous, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est ça marche ou c'est bancal. Ce refly, il est bancal. Comme ce qui s'est passé avec les deux gitounes, le fait qu'elles ne soient pas accordées pareil et qu'ils essaient plus ou moins de reprendre le même type de riff, c'était bancal, c'était complètement bancal. Donc au niveau des méthodologies, on peut de logique, pas leur, hein. voilà, il faut qu'ils se trouvent, il faut qu'ils arrivent à se trouver. Et le, le, le, le, le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas, pas deux semaines pour se trouver, ou ils n'ont pas six mois comme n'importe quel groupe. Il faut que les postes se définissent plus ou moins naturellement. Et là, c'est ce qui ne se passe pas justement. Et le souci, il est là en fait. Ce qu'on leur a dit là, c'est voilà, essayez de trouver votre riff de début, comment vous allez commencer, faites-le évoluer. Écoutez-vous les uns les autres, mettez-vous au service du morceau. Et aimez-vous bordel de merde. Vous allez vous aimer bordel de merde les uns les autres là. Limite la transition de, euh, de la salle d'avant en fait. C'est-à-dire, tu gardes les de deux premières parts où tu as juste euh, ton jeu. Ok, tu fais ça deux fois. Et sur l'autre part, au fait, toi tu continues au fait. Et on récupère le. Ta ta ta ta et moi je continue de faire. Voilà. Ah, ça tu tu mélanges mélange un peu les deux quoi. D'accord, ok. Bon bah, moi je continue à faire mon. Et tu le laisses, tu laisses en quatre blocs quoi entiers, quoi, sauf que bah t'as la. Es, en gros tu vas as la transition qui va devenir un petit peu méchante toi. Bon, on va pas se prendre la tête, on va faire le truc simple. Ouais ouais tout à fait. Ça te plaît. Ouais. <rire> Ah bah, de mieux en mieux. Quoi. Comme dit, ouais, on est vraiment ouais, en train ouais. de prendre nos marques. Déjà du moment qu'on a, qu on, a qu on a mis au point de nos accordages, mmh. et puis tout de suite, les gens qui sont autour, on se sent plus à l'aise en fait. Ouais. Mmh. Je sais pas si toi au début, ça fait la même chose. T'as tout le monde qui est autour, tu te dis bon, tout le monde est là, tout le monde est, là, le monde est en train d'écouter, tout le monde est en train de regarder. Alors que normalement, c'est une, répé une répétition, même avec des nouveaux musiciens, c'est toujours assez intime. En fait, on est trois quatre, mmh. etc. Bon, là, on est tous en cercle autour de Alex, le batteur. Euh, c'est vrai que c'est un, un peu différent d'une. Une répète normale, parce que là on est observé par tout un tas de gens, qui, dont les couches, qui des fois viennent nous voir. Donc il faut faire le vide là-dessus, il faut complètement oublier qu'ils sont là, puis d'ailleurs c'est ce qui finit par arriver, et du coup on peut vraiment jouer, et se lâcher et se dire voilà, je fais mon truc, et en fait les autres n'existent plus, et quand on se retourne, il ah, ben, y avait du monde. Voilà. Exactement et comme ça tout le monde commence à mmh. s'exprimer de plus en plus par rapport justement, à la composition du morceau. Moi c'est Armand, j'ai 27 ans, je viens de Paris, j'ai un groupe qui s'appelle Social Crash, c'est un groupe plus typé punk rock, aux influences dans le genre de Billy Talent, System of a Down, Metallica. Toujours quelque chose d'assez mélodique, puissant, mais pas aussi puissant que des euh, trucs euh, de death ou autre. Ouais. Là, je, voulais, je voulais te confronter à des gens qui font pas la même chose que moi, à des gens qui ont peut-être un meilleur niveau que moi, voilà, parce qu'il y a ça aussi, euh, on peut te confronter à tout et à n'importe quoi. Alors, hello, moi c'est David. Plus connu par mes amis sous le nom de Dude, j'ai 30 ans et je viens de Lausanne en Suisse. Je suis guitariste dans deux groupes, donc mon projet principal s'appelle Meltdown et se revendique comme le premier groupe au monde de Comic-Core. Donc un mélange de rock, de metal et de funk dans une ambiance très délire, très funky avec des costumes, sur scène je en canard par exemple. Et mon second projet en fait s'appelle Camarones, c'est un groupe de rap metal latino. Je joue de la guitare depuis une douzaine d'années maintenant en autodidacte. Je me considère donc vraiment pas du tout comme un grand technicien. Je suis guitariste plutôt rythmique. Et ce que j'attends de cette journée, c'est vraiment de, de confronter euh, donc, euh, mon background à d'autres manières de travailler si on veut. Donc, habituellement, je travaille toujours en au plus simple et à l'efficace. Et là, j'ai envie de voir comment d'autres personnes travaillent et m'intégrer justement dans le processus de création. ce que je vais dire mais le morceau mériterait peut-être d'être de perdre trois points t'attaques attaque à chaque fois que tu attaques je suis là je fais ça attaque vite non il attaque pas plus vite qu'avant non ça a l'air d'être ça non d'une manière ou d'une autre il faut qu'il faut, faut, faut pas que tu il faut pas que tu te prennes la tête il faut pas que tu rames, faut que tu kiffes quand même ouais, ouais. Essaie, essaie, essayons essaye d'y mettre un tout petit peu moins et essaye de voir comment, comment retires en une sur deux ou je sais pas comment ouais, ouais, je, suis plus, je suis pas bassiste donc tu vois j'essaie de je vois, je vois tu... voilà Prendre position, organiser des choses, c'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire. Et c'est vrai que quand tu composes, au fait, t'es obligé de mettre certaines limites. Parce que tu peux partir dans tous les sens, et après les mecs tu sais plus quel ordre, quel nombre de fois, même que ce soit les parts ou les mesures. tu es obligé de mettre au départ des... des barrières au fait, pour pouvoir te guider, pour que tout le monde soit à d'équerre. Et après au-delà de ça, il faut que tu as une structure brute, bah, après tu peaufines, quand tu mets un coup de polish, on extrapole des trucs, tu rajoutes des parts. Mm -hmm. tu es obligé, enfin pour moi c'est plus simple comme ça. Quoi. Euh, parce ce que le problème quand t'es à la basse, euh, t'es vraiment entre la batterie et les guitares donc du coup, il faut déjà voir si les deux sont cohérents et après toi, tu rajoutes ce que tu as envie de faire dessus. C'est un peu compliqué parce que du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à donner une cohérence au morceau. Donc le morceau tienne la route. Donc forcément, euh, c'est vrai qu'au niveau des deux guitares, il y avait des moments où il y a des petites dissonances et c'est vrai que c'était euh, assez compliqué à gérer. Donc du coup, là, le fait que tout le monde soit bien remis sur le même accordage, on sur euh, du coup sur le même morceau, mais réaccordé différemment tous, sur, la même, euh, sur les mêmes gammes, mmh. voilà, je pense que ça rajoute vraiment une bonne une bonne cohérence au morceau. Ouais, je m'attendais finalement à trouver des gens autres que dans le Brutal, donc euh, de toute façon, moi, ça ne me, me dérange pas trop. C'est vrai qu'on voit toujours le, le stéréotype, pour moi, par, on va dire, du mec qui veut toujours tartiner, tartiner, tartiner on fout partout. C'est vrai que ça m'amuse aussi, quoi mais bon, il faut pouvoir s'arranger et s'adapter à des gens qui font autre chose, euh, tu veux faire un buff jazz, vas-y, on va rigoler, quoi. moi ça va m'amuser. Mais... Pas de problème Moi, c'est Alexander, je viens de Nevers, place centre de la France. J'ai 27 ans et encore toutes mes dents. Et puis et voilà, bien, je suis batteur du groupe de the Earth, qui fait du Brutal Def, pour faire simple. Et me bloc aujourd'hui oui, au oui, Metal vs Stone oui, Moment, oui, que... histoire de partager une expérience un peu hors du commun. Maurice, 32 ans, euh, je suis de Paris, euh, donc bassiste euh, d'habitude pour le groupe Exceptoine. Euh, et euh, bah, mes influences musicales euh, sont, enfin, sont extrêmement larges, ça peut aller euh, du jazz au metal au hip hop. Euh. Là on se dit ok on a tant de temps et donc je pense que ça, ça va être une aventure assez sympa. On n'a pas eu le temps d'en parler énormément. Tu, ah, là, tu, ouais, tu ça me fais tu crever me crever tu là me et... fait très mal dans ta façon de chanter, mais ça, c'est non. Mais je, je m'inquiète pour toi quand tu chantes. Je, je, je sens, je te sens euh, physique, physiquement. Il y a un truc qui se passe dans ta façon de chanter qui, moi, me, me fait mal. Mais tant que tu t'es pas mort, c'est bien pour, pour, pour, pour, pour moi. Pour moi, il se met ça, c'est d'autres trucs encore. C'est pas par rapport à la compo, mais, mais euh, j'ai peur que tu te fatigues. Donc voilà, c est, c est... demain, tu une grosse journée encore. On va tirer le refrain encore un peu à mon avis. Mais au lieu de finir comme ça par un brut, finir par l'intro, comme le intro 3/4. Je pense qu'au lieu de faire deux fois de refrain à la fin, on le fait 4 et on termine par l'intro 3/4. Ou 3. Intro 3/4, ça risque de faire plus de mouvement. prenez-vous à un moment tous les trois, et le riff, voilà, il faut que vous sortiez, vous le connaissez par cœur, mais le riff que lui joue, tu vois, pour savoir, pour être sûr que moi, chaque note que je fais, elle tombe pas à côté ou à côté de ses notes à lui, tu vois ce que je veux dire C'est ça le truc. Ah non, je fais exactement la même chose. que du coup, il y a une symbiose. Une exactement. Mais en plus, plus le, plus le temps passe, plus uh, toi, tu peux affiner peut-être ta partie, ou tu peux peut-être changer deux, trois trucs et tout. Mais eux, ouais, ils ne sont pas au courant que tu as affiné, ou tu as changé telle note, ou, ou tu l'as finalement, tu n'en joues plus trois, mais tu en joues deux. Enfin, c'est des exemples ce que je te donne. Mais tout ça pour dire que tout ça, ça fait que... C'est un peu... C'est un, un peu fouillé. Mais ouais, rétrospectivement, je pense que, que le moment clé, c'est vraiment quand on a pu, euh, finalement, laisser tomber les problèmes d'accordage qu'on avait on s'est reconcentré sur d'autres idées, c'est là qu'on a pu évoluer je pense. Ouais. Et je pense que du coup ce n'était pas forcément un, un temps perdu parce que justement c'était quand même un temps euh, qu'il nous a fallu pour qu'on qu s'entende, qu'on se mette en place. Ça euh, permet euh, de on... se découvrir aussi. Ouais. J'ai envie de dire que tu viens pas ici si t'es là juste pour imposer tes idées puis basta. Si j'étais venu pour faire du brutal death, je serais resté chez moi. On a le morceau, on a l'ossature. Les mecs commencent à prendre, à prendre plaisir à le jouer et à et à se regarder. Euh, bah, du coup, je pense que demain, ça va être une journée encore très intéressante. compliqué voilà c'était chaotique je crois que c'est le meilleur terme et ça a fini par fonctionner du chaos est né un truc qui est cohérent ouais, mais avec euh, je suis content parce qu'avec David euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui sait bien s'adapter. là on se compliquait pas mal quoi. Ouais, ouais. qu'on a fait, on a vu ce qu'on a créé, comment on l'a créé. Donc on est parti et jusque là où on est arrivé. Est-ce que ceux qui arriveront demain se diront, voilà, je vais arriver, je vais avoir tel ou tel résultat Et ils vont juste se fier à ça. d'esprit avant tout, quoi. Voilà, c'est la fin de la première journée. Fou, ça a été un poil tendu quand même au début. C'était hein. c'était mmh. Voilà, j'ai repris la confiance, ça tourne mieux. J'ai envie de dire que pour demain, je, je keep the faith, comme dirait John Bon Jovi. Non, Michael Jackson. Non, John Bon Jovi. Non, Michael Jackson. Non enfin, on va reparler. Quoi qu'il en soit, demain, deuxième volet de l'épisode avec les intervenants, ça va être, ça va être soutenu, je pense. Mmh. Donc euh, on va les laisser se reposer ce soir, on va prier pour eux. Ouais. Et puis on vous dit... Euh, à demain. Michael Jackson. Non, Michael Jackson. Keep the Keep the non, non. Je trouve ça très euh, chargé. Il faut que tu en places des passages comme tu fais là, puisque c'est une force. Qu'est-ce que tu chantes là-dessus Faire des plans techniques. Il faut que ce soit un coup de poing dans la gueule. Sans ça, ils n'ont pas de sens. Je crois papa. Oui.